bonjour les amis j'espère que vous allez bien à travers ce live j'aimerais vous annoncer la sortie officielle du programme rendre l'impossible possible ce programme est en fait la nouvelle version du programme créer votre propre changement et l'objectif principal de ce programme c'est de vous permettre de faire un bon usage de votre pouvoir personnel de la puissance de votre pouvoir créateur afin que vous puissiez en toute autonomie avoir tous les clés pour transformer votre vie dans tous les domaines de votre vie et ce rapidement parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc ce programme vous offre une, une méthode pratico-pratique que vous pouvez appliquer au quotidien pour pouvoir justement transformer tous les aspects de votre vie. Il y a deux trois angles principaux, trois axes principaux dans ce programme, trois axes euh, qui ne qui sont importants d'être liés pour avoir un processus véritablement complet. Durant mes 8 années d euh, je jamais eu, j'ai vraiment eu mis ce focusing de se dire, ok, j'ai vraiment envie d'être libre de mon passé et d'être dans cet accès illimité de ce que je désire vraiment. J'ai exploré pas mal d'outils, un petit peu partout. Mais en fait, il y a une chose qui est très importante mes amis, je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette démarche spirituelle ou de développement personnel où vous avez essayé plein de choses. Euh, le secret avec euh, les affirmations positives, vous avez compris au niveau de l'énergétique, vous avez exploré l'énergétique, vous avez exploré la communication non-violente et en réalité, vous avez eu plein de choses dans un panier. Mais peut-être qu'il y a une chose qui est très importante, mes amis, et ça c'est important pour moi de vous le dire, c'est qu'il faut un lien de connexion entre tous ces outils-là. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme Rendre l'impossible possible parce qu'il crée un lien avec plusieurs méthodes pour vous permettre d'avoir un résultat et une transformation concrète dans votre vie. Parce que l'univers répond à une seule chose, à la cohérence. Si tout ce que vous mettez en place, malgré votre bonne volonté, malgré le cœur que vous y mettez, n'est pas dans un processus cohérent, vous ne pouvez pas obtenir le résultat. C'est comme si vous, vous avez une recette, c'est surtout de pâtisserie. En pâtisserie, c'est très technique. Si vous ne respectez pas la recette, vous ne pouvez, vous pouvez pas obtenir le gâteau, le, la magie du gâteau que vous allez obtenir. Après le résultat que vous allez obtenir. Donc, ce programme, justement, euh, grâce à ces trois processus de transformation puissante, vont vous permettre, justement, pas à pas, d'actionner toutes les transformations, toutes les libérations que vous souhaitez dans votre vie pour pouvoir avoir accès à ce que vous désirez vraiment. Je pense que le, tri, le titre en lui-même est parlant. « Rendre l'impossible possible ». Ce programme, mes amis, vous permet, en fait, d'être euh, libre de votre passé, euh, d'être libre de votre... Parce que pour pouvoir créer l'extraordinaire, pour pouvoir créer des miracles dans votre vie, nous avons besoin de créer de l'espace vide, de l'espace pour créer du renouveau. Nous avons besoin de nous libérer de tous ces conditionnements, de, ce... de ces programmations passées, Justement, que nous avons eu pour pouvoir euh, réencoder en nous des nouveaux codes qui nous permettent de vivre notre vie vraiment, celle que nous souhaitons vraiment. Et c'est quelque chose qui est accessible à tous en fait. Il nous suffit juste de savoir comment faire. Et ce programme vous offre justement ce, cette autonomie, cette autonomie de savoir comment faire. Mais au-delà de tout, au-delà de tout, il vous reconnecte à ce que vous êtes vraiment. Nous sommes tous, euh, mes amis, des êtres ayant ce pouvoir inné qui est notre pouvoir créateur. Nous avons ce pouvoir personnel en nous. Nous sommes des êtres illimités. Nous avons la possibilité de tout vivre, de tout vivre, de tout créer librement. Nous avons ce pouvoir suprême de créer la vie que nous désirons vraiment. Nous n'avons aucune limite dans l'absolu. Les seules limites que nous avons, mes amis, sont des programmations inconscientes dans nos mémoires cellulaires. Donc, dès lors qu'on sait, c'est-à-dire si je sais déprogrammer, en fait, ces anciennes programmations inconscientes, si j'ai accès à l'inconscient et si je sais déprogrammer, justement, ces, ces, ces programmations inconscientes qui ne me servent plus aujourd'hui, alors, à ce moment-là, vous avez le pouvoir de créer absolument tout ce que vous voulez. Et c'est le but même de ce programme. Ce programme vous permet en fait de... Il est fait pour vous si vous vous dites, « Ok, moi, j'en ai marre de vivre, euh, de, de subir mon passé. J'en ai marre que ma... mon passé, mes blessures passées dictent ma vie. J'ai envie d'en être libre. » Ce programme est aussi fait pour vous si vous vous dites, « Moi, aujourd'hui... J'ai vraiment envie de créer la vie que je veux vraiment. J'ai envie de vivre le succès tel que je le veux vraiment. La prospérité comme je le veux vraiment. Vivre dans l'appartement de mes rêves ou la maison de mes rêves comme je le désire vraiment. J'ai envie de vivre ce grand voyage, faire cette magnifique rencontre. Mes amis, tout ça est infiniment possible. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est déjà de vous reconnecter à la puissance de votre pouvoir créateur vous avez besoin de vous reconnecter à ce pouvoir personnel inné qui est un don inné tout simplement parce que vous existez beaucoup d'entre vous ont déjà fait un chemin spirituel dans lequel vous savez que vous êtes créateur de votre réalité et bonjour vous savez que vous êtes créateur de votre réalité. Vous savez que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Alors vous vous êtes mis, dit « Ok, je vais faire des pensées positives pour le faire. Le secret a dit que si je change mon mindset, je peux y arriver. » Seulement le mindset, changer le mindset ne suffit pas. Parce que au delà de changer votre mindset, vous avez aussi besoin de mettre en place toute une intégration cellulaire, une intégration dans votre vibration, cellulaire, dans votre vibration intérieure, pour que l'univers comprenne l'information de ce que vous voulez vraiment. Et cette précision-là, cette intégration-là, c'est certainement ce que ce programme « Rendre l'impossible possible » vous apporte euh, précisément. Et en fait quand on se dit ok je suis créateur de ma réalité la question c'est est ce que vous mesurez vraiment est ce que vous mesurez vraiment mais la puissance de ce que ça veut dire ça veut dire que vous pouvez tout vivre vous pouvez tout avoir tout est vraiment possible il n'y a aucune limite en soi en fait la seule limite c'est l'ignorance D'accord Mais ce programme peut y pallier, donc ça, c'est déjà génial. C'est l'ignorance et aussi la non-conscience des choses. Donc, l'une des choses que j'apporte justement dans le programme Rendre l'impossible possible, c'est d'y mettre de la conscience sur le mécanisme humain. C'est dès lors que vous allez comprendre le, le, la mécanique vraiment de cette Ferrari. Je dis souvent que la vie est une Ferrari, il faut savoir la conduire. Mais vous avez besoin de comprendre la mécanique de la vie pour... Pour être maître et avoir les rênes entre les mains vous êtes propriétaire de votre vie vous êtes le seul à gouverner votre espace de vie vous avez vraiment les, les commandes de votre vie entre les mains la question c'est qu'est ce que vous en faites qu'est ce que vous en faites quand on est dans cette conscience que tous les événements de votre vie sans exception n'est que la matérialisation de votre vibration intérieure. La seule et unique question que nous avons tous besoin de nous poser, c'est comment faire pour changer notre vibration intérieure. Parce qu'on comprend bien que toute création, tous les événements que vous vivez, vivez n'est que le reflet de votre vibration intérieure. Donc, la, la, clé, la clé, la chose la plus importante certainement que nous avons tous besoin de savoir dans ce monde, c'est comment faire pour changer notre propre vibration intérieure. Comment faire, en fait, pour agir à l'endroit, parce que nous avons tendance à agir à l'envers, agir à l'endroit et à l'espace où je vais augmenter les chances d'obtenir vraiment ce que je veux, de vivre vraiment ce que je, ce que je veux. Et ça, ça c'est vraiment tout le process que ce programme vous offre en fait c'est un programme qui est complet dans le sens où on commence par le commencement <rire> c'est ça qui est important pour terminer à la réalisation de vos projets de ce qui est cher à votre cœur mais le point de départ de tout mes amis le point de départ de tout avant toute création c'est déjà de se dire d'avoir une lecture de ce que nous avons besoin de changer et d'avoir une lecture de ce que nous avons besoin de changer mais aussi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est de se dire comment je peux être totalement libre de mon passé et comment est-ce que je peux processer pour gagner du temps, pour que, pour que cette, cette guérison de mes blessures se fasse rapidement. La particularité de ce programme, c'est que ce programme est quantique. Quantique, ça veut dire qu'il tient compte à la fois de votre vibration intérieure, de votre intériorité et de la matérialité des événements de votre vie. Il y a toujours cette corrélation entre les événements de votre vie et vous. Et en fait, euh, l'une des l'une des choses, l'une des l'un des processus justement que je vous transmets, les processus de transformation que je vous transmets dans ce programme est la déprogrammation. Des mémoires cellulaires qui vous permet justement de vous libérer de vos, pro, de vos blessures profondes et de vos blessures récurrentes. Ce process va vous permettre de sortir définitivement des situations répétitives et en toute autonomie, puisque vous allez savoir le faire. Et aussi vous permettre de comprendre pourquoi, pourquoi est-ce que je vis certaines situations. Si je suis créateur suprême de ma vie et que tous les événements de ma vie sont ma création, la question, c'est pourquoi, pourquoi je crée certaines situations Pourquoi certaines situations sont là de manière récurrente Et donc, à travers cette lecture, vous allez toucher le nœud, le nœud de votre blocage. Vous allez toucher vraiment le blocage à faire sauter. Et une fois que cette lecture est faite et cette déprogrammation, elle est faite, il y a un espace vide qui va vous permettre de reprogrammer des nouveaux codes qui correspondent à ce que vous désirez vivre vraiment. Vous allez accélérer les projets que vous avez envie de concrétiser. Vous allez pouvoir créer volontairement des événements qui vous, qui vous font du bien. Vous, vous allez pouvoir créer volontairement et provoquer des miracles aussi dans votre vie. Euh, ce programme vous permet, juste, du coup, ce programme c'est vraiment, vraiment un programme qui vous permet d'être autonome. Je deviens propriétaire des transformations que j'ai envie de vivre. Et en réalité, vous n'aurez plus besoin à chaque fois d'aller voir un thérapeute pour faire cette mécanique-là. C'est vraiment une mécanique où on a juste besoin de savoir-faire. La seule chose dont vous avez besoin d'être conscient ici mes amis, c'est à quel point, à quel point vous avez le pouvoir de, le pouvoir de, de transformer votre vie, le pouvoir d'être libre de votre passé, le pouvoir de créer la vie que vous désirez vraiment. La mise en application, en fait, de ce, de ce processus, je regarde un peu mes feuilles pour ne rien oublier. Euh, C'est ça. Le, la mise en place de ces... Quand, quand vous allez mettre en application ces trois processus dans votre vie, vous allez à la fois vivre des transformations externes et avoir la... accès à la paix, justement, dans votre cœur, accès à l'amour, accès au bonheur, à la fluidité que vous recherchez. Puisque vous aurez déprogrammé justement toutes ces programmations anciennes qui sont liées à vos blessures passées. Vous allez, vous allez prendre confiance en la vie et en vous-même, ce qui est déjà énorme, c'est super. Mais aussi vous allez, être, vous allez apprendre à être au cœur de votre vie. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre à vous privilégier. Vous allez apprendre à prendre votre place. Comment je peux le faire c est, c est, Si on ne l'a pas appris dans notre enfance, c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Et quand on déclenche ces transformations internes à l'intérieur de soi, on va forcément déclencher des transformations externes, naturellement. Donc quand je change, mon environnement change naturellement. Mon rapport avec les gens change naturellement. Et ça c'est une bonne chose, j'ai des meilleures relations avec les gens, mais l'attitude des gens vont changer aussi. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Vous allez créer une vie où vous allez attirer à vous davantage d'opportunités, davantage de fluidité. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, si, si elle n'existe pas dans votre vie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que vous n'avez vous pas introduit les codes. Vous avez besoin d'introduire les codes nécessaires dans votre vibration intérieure pour, pour déclencher, pour faire en sorte que ça existe dans la matière. Donc, c'est assez fou de se dire que quand je veux obtenir quelque chose dans ma vie, c'est important d'arrêter d'agir à l'extérieur de soi. Si j'ai envie que mon entreprise fonctionne, c'est important d'arrêter de vouloir intervenir au niveau du marketing dans un tout premier lieu de faire des formations de marketing ou de de se dire tiens je vais dépenser de l'énergie sur les réseaux sociaux dans un tout premier lieu dans un tout premier lieu l'origine de toute création est une intention déposée dans votre cœur et ce sont des programmations qu'on qu dépose à l'intérieur de soi ça commence déjà par cette intégration, je vais intégrer dans mes cellules, dans ma vibration intérieure, une information avant toute chose. On parle d'intention, on parle de, de, de nouveaux systèmes de pensée, mais des systèmes de pensée que vous allez intégrer dans cette mécanique de votre vibration intérieure. Et ça commence par là. Donc en fait, toute création commence par, par l'invisible, par une intention du cœur. Une intention du cœur. Donc ça va vous permettre déjà de fonctionner à l'endroit pour que vous puissiez augmenter les chances d'obtenir ce que vous voulez ou de, de libérer ce que vous voulez vraiment. Euh, et donc, euh, je parle aussi que toutes ces transformations-là, on a cette croyance limitante de dire que pour guérir de nos blessures ou pour transformer votre vie vraiment, euh, on a, ça demande du temps. C'est une belle croyance, mes amis. En réalité... Toute transformation est rapide parce que toute transformation n'est qu'une question de programmation, n'est qu'une question de, de code qu'on va mettre en place. Programmation, euh, qu'est-ce que ça veut dire programmation Vous allez me dire, la programmation, c'est, c'est pas juste l'intégration de pensées positives. Pour moi, c'est largement pas suffisant. Si vous avez déjà expérimenté ça, vous devez le savoir vous l'avez déjà fait cette expérience, ce pas suffisant. Donc, c'est toute une mécanique dans laquelle on a d'abord besoin d'aller voir ce que, exactement et précisément ce que nous avons besoin de changer, quel est le blocage qu'on a besoin de changer. Une fois qu'on a, qu a cette lecture précise du blocage qu'on a besoin de changer, qui est au-delà d'une lecture émotionnelle, en fait, hein, c'est une lecture où je vais décoder les événements de ma vie. Pourquoi Parce que les événements de ma vie sont la résultante de ma vibration intérieure. Donc, si je veux changer ma vibration intérieure, la seule lecture que j'ai, c'est à travers les événements de ma vie. Qu'est-ce que les événements de ma vie traduisent de ce que j'ai produit Et donc, cette lecture va me permettre d'aller voir ce que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure. Donc, ça, c'est le module 1. Donc, ce process après de dire, ok, une fois que j'ai l'information, je vais déprogrammer. Cette programmation que j'ai mis en place qui fait que je fonctionne en mode automatique, qui fait que inéluctablement je vais revivre les mêmes situations de rejet, les mêmes situations de trahison, les mêmes situations de non-valorisation de ma personne par exemple. Donc une fois que j'aurai déprogrammé ça, la question c'est comment je peux reprogrammer, comment je peux reprogrammer une, une, de nouvelles informations qui sont écologiques et récentes pour moi et la reprogrammation, c'est pas juste l'intégration des pensées, c'est une intégration beaucoup plus profonde, euh, beaucoup plus profonde dans le sens où euh, l'intégration c'est vraiment tout un process. <rire> Pour moi, c'est vraiment tout un process. C'est au delà de l'intégration des pensées. C'est c'est l'intégration des pensées C'est un changement d'attitude C'est un changement identitaire aussi En même temps C'est euh, le, le tri Faire le choix des émotions qui me nourrissent vraiment C'est un nouveau sentiment que je vais entretenir Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous partage Durant ce programme Et qui pour moi est un, un élément essentiel Et le fait est de Comment dire Et que vous avez aussi le choix du chemin que vous voulez vivre. Si vous voulez que les transformations dans votre vie soient rapides, il suffit de mettre ces codes-là dans votre vibration intérieure. Je décide que mes transformations soient rapides. Et quand on fonctionne de manière quantique, et aussi ce programme allie la neuroscience, c'est vraiment, les, vous allez voir par vous-même en fait, pendant deux mois, on sera ensemble pendant deux mois. Je vous transmets les processus pour que vous puissiez être autonome dans les transformations que vous voulez vivre. Et vous allez voir par vous-même que les transformations peuvent être immédiates, en l'espace de 24 heures, ou très rapidement les transformations vont être là, parce que ce programme est à la fois quantique et à la fois euh, allie des notions de la neuroscience. Donc ça va très vite, ça va très très vite. Euh, ça ça c'est ce que j'ai dit. Donc en fait c'est juste pour vous dire... Que. Oh, ben Dis donc, j'ai à peu près tout dit. Euh... On reste deux mois ensemble. À la différence de certains programmes que vous avez vécu, c'est à la fois un programme de transmission, mais aussi un programme d'intégration. Donc, vous, en même temps que vous allez faire le programme avec moi, vous allez transformer votre quotidien déjà immédiatement. Et donc, votre quotidien va être un terrain de, de, de, de jeu, d'apprentissage pour que vous puissiez être autonome. Vous allez apprendre à lire les événements de votre quotidien, à transformer votre quotidien. Donc, c'est comme si c'était un coaching, en fait, déjà sur deux mois. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Euh, nous allons nous voir les mardis. Il y a des dates. C'est tous les mardis à 18h, de 18h30 à 21h sur Zoom. Euh, cet accompagnement durant ces deux mois là on va être en contact sur un groupe privé facebook afin qu'on puisse vous puissiez me poser toutes vos questions je vous accompagne je suis là avec vous pendant ces deux mois euh, les bonus que vous avez c'est que vous avez droit à un coaching one to one avec moi c'est important pour moi de vous offrir ce coaching aussi parce que ça me permet de vous comprendre, d'aller voir dans votre structure inconsciente comment les programmations sont faites chez vous. Et donc, quand je vais vous donner des consignes, ces consignes vont être personnalisées et bien précises. Coucou Fanny Donc, ça c'est vraiment important. Vous avez droit aussi à une bibliothèque ressources. C'est ce qui va vous, permet, vous permettre d'avancer vraiment. Et, euh, et il y a aussi une chose qui, qui, qui est quand même importante. C'est que quand on a fini le programme, quand on a fini le programme ensemble, vous basculez sur un autre groupe, un grand groupe qui réunit tous les participants de ce programme. Donc, il y a une continuité dans votre accompagnement. Vous n'êtes pas lâché euh, seul. Ce n'est pas comme si vous avez fini le programme et c'est fini. Non, on finit le programme et on reste ensemble. Donc, ça, c'est important pour moi de vous le dire. Et aussi, euh, dernière chose... C'est la douzième édition de ce programme, <rire> puisque c'est la suite du programme Créer votre propre changement. Vous allez voir sur YouTube, si vous voulez, il y a plein de témoignages de personnes qui parlent de ce programme. Peut-être que l'une des choses, il y a bien une chose que les gens parlent souvent, que les gens apprécient dans ce programme, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Leur perception du monde et de leur vie a complètement changé. Ces personnes ont davantage confiance en eux, parce qu'ils se sont reconnectés à leur pouvoir illimité, quels que soient les projets qu'ils désirent, ils savent qu'ils peuvent le faire. Quelles que soient les blessures qu'ils traversent, ils savent qu'ils peuvent libérer. Et ça, ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment génial. Euh, autre chose aussi, dans les témoignages que les gens partagent, c'est qu'ils sont contents parce que depuis qu'ils participent à ce programme, ils ont vraiment une vision. <rire> Merci, Kifani, qui dit oui, je peux témoigner, super programme. Toutes les personnes qui sortent de ce programme ont une clarté sur les situations qu'ils traversent, ont une clarté sur les blocages qu'ils ont. Euh, et, et ça, c'est vraiment les, les compliments que, que j'ai vraiment beaucoup en retour. Euh, les transformations rapides aussi, ça, les gens sont impressionnés de voir à quel point on peut transformer rapidement. Ils sont contents de devenir autonomes euh, et de sortir de la dépendance des thérapeutes. Euh, et aussi, de, de les retours que j'obtiens aussi, c'est que les gens sont très, très contents de de mon implication, de ma présence parce que je suis là, j'accompagne j'éclaire à chaque fois euh, et, et les gens en fait en même temps qu'ils participent au programme en même temps ils sont déjà en train de résoudre pas mal de pas mal de, de problématiques qu'ils traversent eux-mêmes dans leur vie à ce moment-là donc ce programme participe vraiment à un réel virage il y a un avant et il y a un après et il y a un chemin de non-retour surtout voilà J'espère que ces quelques mots vous ont permis d'avoir de la euh, clarté sur les bienfaits de ce programme Rendre l'impossible possible Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter En tout cas, ce programme est restreint à 6 places pour que je puisse vraiment euh, m'occuper de vous <rire> vous offrir le meilleur accompagnement qui soit Vous avez déjà peut-être certainement participé dans des programmes où il y a plein de monde Moi ce que je veux, c'est que vous puissiez vraiment intégrer les outils les trois processus de transformation que je vous propose que vous puissiez vraiment les intégrer euh... oui parce que si j'ai envie que vous soyez l'idée que c'est vous soyez vraiment autonome vous avez besoin de savoir intégrer les processus donc si on est un petit groupe euh, je, je prends vraiment euh, c'est à la fois un petit groupe et à la fois c'est très personnalisé voilà donc, restons en contact. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir porté l'intérêt à, à, à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Si vous avez des questions dans votre inscription, n'hésitez pas euh, à m'appeler. En tout cas, nous commençons le 24 mai. C'est bientôt, c'est là. Donc, si là, vous vous dites, ok, il est temps pour moi de prendre ma vie en main et d'être propriétaire de, de, des transformations que j'ai envie de vivre, de me donner les moyens de vivre ce que j'ai envie. Si vous avez envie d'être créateur de votre de vos miracles, des événements heureux et extraordinaires que vous avez envie de vivre. Ce programme est vraiment fait pour vous. Voilà. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée et je dis bonjour à tout le monde, à Graziella qui est là, <rire> aussi. Et je vous remercie infiniment. À bientôt.